Les marchés financiers seront-ils sauvés par la guerre en Ukraine Une croyance répandue est que les guerres provoquent des craques en bourse. Tout le monde a plus ou moins cette idée en tête. Mais les choses sont parfois un peu plus compliquées. Bonjour les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère, comme à chaque fois que je pense à vous, que la propagande ambiante n'altère pas votre liberté de jugement. Aujourd'hui, il va être question de la conséquence surprenante que la guerre en Ukraine peut avoir sur les bourses occidentales.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 sous la vidéo en haut de la partie d'inscription. L'inflation a réapparu doucement il y a un an, un petit peu plus d'un an, et depuis, elle n'a cessé d'accélérer. Pendant plusieurs mois, la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale des États-Unis, la Banque Centrale fédérale des États-Unis, puisqu'il y a plusieurs banques centrales, il y en a aussi dans certains États, et la Banque Centrale européenne, que vous connaissez bien, expliquaient que cette inflation était le résultat du déséquilibre entre la demande y exploser avec la fin de la pandémie et une offre toujours réduite par les désordres de l'appareil productif plus long à se résorber. Alors cette explication, euh, je l'avoue, pendant un certain temps m'a paru satisfaisante. Je l'ai néanmoins accueillie avec la prudence nécessaire compte tenu de son aspect très politique, ou du moins de l'aspect très politique de du principe, d'une explication de cette inflation qui revenait. Je suis donc resté vigilant sur ce qui se passait et force a été très rapidement de, de m'apercevoir, je n'ai pas été le seul dans ce cas, que de mois en mois, l'inflation n'a cessé d'augmenter et particulièrement les prix des matières premières se sont envolés. Et puis également, de l'énergie. Alors bien sûr, depuis la guerre en Ukraine, on est focalisé sur la question du gaz et donc, par, par voie de conséquence sur celle du pétrole et des énergies en général. Mais l'explosion des prix de l'énergie n'a pas attendu la guerre en Ukraine. C'est ainsi que le prix du baril du pétrole a quadruplé depuis deux ans. Je vais vous donner un ou deux exemples concernant des matières premières non énergétiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Le cuivre a augmenté de 90% depuis deux ans. Je ne me rappelle plus ce qu'il en était, ce qu'il en était pour l'aluminium. Il me semble qu'il avait augmenté de 50%. Non, il avait également doublé. Il avait également doublé en deux ans, etc., etc. Alors, les économistes sont maintenant nombreux à penser que l'inflation, du moins les économistes indépendants, pas ceux qui sont tenus de réciter la doxa et de servir la soupe à tout ce qu'il y a d'officiel dans ce pays. Non, les économistes, ceux qui font réellement leur travail d'économiste, sont maintenant nombreux à penser que l'inflation n'est pas transitoire, mais durable, tout simplement parce qu'elle a d'autres causes que les seules conséquences de la pandémie. En d'autres termes, nous, entrons, nous entrerions dans une nouvelle époque inflationniste. Alors, le but de cette vidéo n'est pas d'analyser ou d'essayer de trouver quelles sont les, les caractéristiques de cette nouvelle époque inflationniste, mais il y en a une qui qui s'impose, qui commence à s'imposer, c'est tout simplement un rééquilibrage de la partage, du partage de la valeur ajoutée mondiale entre les pays producteurs de matières premières d'un côté et du même côté les pays producteurs des biens et services, typiquement la Chine et la Chine et l'Inde et puis d'autres pays dans ce, dans cette configuration, euh, versus les pays consommateurs que nous sommes. En gros, la, la première catégorie de pays. Désire avoir une plus grande partie de la richesse produite, sachant que cette richesse est quand même très largement le résultat soit de ses richesses en matière première, soit de son travail et de ses investissements. Alors, fermons cette parenthèse. Et donc, dans ce cas, si l'inflation n'est pas combattue, elle mène infailliblement à la ruine de l'épargne et le niveau de vie va baisser. Rappelez-vous, c'est le thème de ma précédente vidéo, donc je ne vais pas le redévelopper. Dans ce contexte, pourquoi les banques centrales nous ont-elles raconté cette histoire d'inflation transitoire Sachant que si des économistes indépendants avec les petits moyens qui sont les leurs sont arrivés à la conclusion que cette histoire n'est pas sérieuse, vous imaginez bien que les banques centrales qui disposent de tous les moyens possibles et imaginables en termes de données, en termes de prospectives, en termes d'équipes, en termes de compétences euh, pour établir un diagnostic, ont compris depuis longtemps que l'inflation n'était probablement, probablement pas transitoire. Eh bien, la réponse est qu'elles n'ont pas du tout envie de la combattre, puisqu'évidemment, si cette, cette inflation n'est pas transitoire, eh bien, il faut la combattre. Alors, vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne s'accroche encore à cette thèse de l'inflation provisoire et ne fait rien pour lutter contre. Ça va avec. Mais, pendant ce temps-là, L'inflation galope dans l'Union Européenne et détruit l'épargne des Européens, confère ma précédente vidéo. La Banque Centrale Américaine, qui s'appelle donc la Fed, a fini par reconnaître, en décembre 2021, par la voix très autorisée de son président, M. Jérôme Powell, que l'inflation est durable et qu'il est urgent de la combattre. Il était temps. En données annualisées, le dernier indice d'inflation connu, qu'on appelle le CPI, donc, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, en français, on dirait plutôt IPC. Euh, donc, indice des prix à la consommation quand on lit de gauche à droite, de droite à gauche, et de gauche à droite, c'est euh, Consumer Price Index. Voilà. Donc, cet indice des prix à, à la consommation de mars, qui est le dernier que, que nous connaissons, prix à la consommation des ménages, hein, était au plus haut depuis 1981, c'est-à-dire depuis 41 ans, et en l'occurrence, son niveau était en données annualisées de 8,5% par an. Donc c'est tout à fait considérable, puisque ça fait 41 ans qu'on n'avait pas eu un tel niveau d'inflation. Le mois d'avant, il était autour de 7,5%, et le mois encore avant, il était autour de 6%. Bon. Et puis encore un mois avant, on était autour de 5%. Clairement, le spectre de l'hyperinflation se profile, parce que si encore le mois prochain... Quand on aura les chiffres du mois d'avril, on découvre que cette fois, on est plutôt sur du 9 à 10% d'inflation. On arrive dans le territoire des inflations à deux chiffres. Et puis, quand on regarde la durée sur laquelle, enfin, le peu de temps qu'il a fallu pour passer d'une inflation qui était proche de zéro, il y a un an et demi, à une inflation à deux chiffres, on se dit que le truc est en train de tourner à l'hyperinflation. La Fed a donc lancé le combat contre l'inflation, très officiellement. Donc on s'est dit, ça fait quelques mois, maintenant ça ne va plus rigoler, on va combattre l'inflation. Alors dans un premier temps, elle a cessé la planche à billets qui était encore en cours. Cette planche à billets s'est arrêtée début mars, de manière, on dirait statutairement, s'est arrêtée début mars, et contrairement à ce qui se passait depuis des années, en particulier depuis le Covid, elle n'a pas été prolongée. Donc depuis début mars... La banque centrale euh, américaine ne crée plus de nouvelles monnaies à injecter dans le système. Néanmoins, vu les quantités de monnaies, je vous rappelle que ça se chiffre en milliers de milliards, et euh, sauf erreur, et je ne crois pas me tromper, pendant les la, la, la, en 2020 pendant, au plus fort de la période du Covid euh, et puis ensuite avec les injections les injections de monnaie qui ont suivi à, à, au rythme de 120 milliards par mois euh, jusqu'à jusqu'à maintenant jusqu'à enfin, jusqu mars cette année euh, c'est à peu près euh, c'est plus de 6000 milliards de dollars qui ont été Fabriqué, et injecté, fabriqué par la Fed et injecté dans le système financier américain. Donc cela s'arrête, c'est déjà une bonne chose, mais vu la masse de cet argent, ça ne suffit pas, il faut remonter les taux. Et remonter le taux d'intérêt, c'est là que ça va se compliquer. On entre vraiment dans le dur du sujet. Alors pourquoi C'est parce que la hausse des taux d'intérêt amène mécaniquement le ralentissement de l'activité économique, c'est facile à comprendre, Aux taux d'intérêt, ça veut dire renchérissement du prix du crédit, plus le crédit est cher, plus il est difficile d'investir pour les entreprises, également pour les particuliers, par exemple, pour acheter des, des biens immobiliers. Donc, intérêt en hausse, ça veut dire activité en baisse. Ça veut dire également la baisse des marchés obligataires, voire au terme de ce processus, le crack. Et c'est la même chose pour les actions et pour l'immobilier. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin quels sont les mécanismes qui permettent d'arriver à ces résultats. Et cela tombe particulièrement mal, ça tombe toujours mal la récession, mais euh, enfin, le ralentissement économique, mais là ça tombe mal parce que, après, euh, en gros, une année qui a été assez, euh, assez active au niveau de, de la croissance pour rattraper ce qui avait été perdu en 2020, à cause de la Covid, euh, petit à petit, euh, cette croissance exceptionnelle qu'on a eu aussi bien en Union européenne qu'aux États-Unis euh, a commencé à ralentir. Et puis maintenant, on est sur le point de passer en récession. Donc le, la récession plane aussi bien sur les États-Unis que sur l'Union européenne. D'ailleurs, le taux des obligations d'État n'a pas attendu que la Banque centrale américaine envisage de les remonter ou commence à les remonter pour eux-mêmes monter de manière naturelle sur les marchés, par le jeu de l'offre et de la demande, et, et, et évidemment de, de, la, de, la, de la défiance que la situation actuelle inspire aux prêteurs. On en est maintenant à plus de 3% par an pour l'obligation de trésor américain à 10 ans, qu'on appelle le, le T-Bond. C'est un plus haut depuis 2011. L'augmentation des taux sur le marché obligataire, donc c'est celle dont je viens de vous parler, signifie la baisse de la valeur des obligations alors ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre même quand on n'est pas financier mais à partir du moment où on ne veut pas être totalement perdu dans la compréhension de ce qui se passe au niveau financier monétaire et économique ça fait partie des mécanismes de base à comprendre pour, approf pour approfondir ce point vous pouvez d'ailleurs vous reporter à mes articles et en particulier à au moins un, des ar un article que j'ai fait sur mon blog et j'en ai parlé souvent, d'ailleurs, dans ma lettre, et ceux qui sont abonnés peuvent, peuvent les retrouver en, en cherchant un peu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la hausse des taux, ça signifie la, dé, la dépréciation des obligations déjà existantes. C'est une mécanique qui est... C'est une loi. C'est une loi en matière financière, donc c'est une mécanique qui est imparable. Donc, à partir du moment où on monte des taux d'intérêt, on sait que avec un laps de temps plus ou moins rapide, un délai de réponse plus ou moins rapide, mais qui en général est court, le stock d'obligations déjà existantes va voir sa valeur baisser. Depuis la fin de l'année 2021, les obligations d'État américaines ont baissé de plus de 10%. Clairement, on approche du crack, parce que une baisse des, des marchés obligataires, des, enfin, des valeurs, de la, de la, des valorisations des obligations, euh, quand on arrive à 10-15%, on est dans une situation de krach. Euh, ce n'est pas un crack à, à moins 50%, mais c'est un crack. Euh, on n'y est pas encore, mais on est proche maintenant. Et en plus de ça, la baisse des obligations, c'est l'appauvrissement de tous les épargnants, parce que l'épargne est constituée d'obligations. Là encore, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui ne sont pas des, des connaisseurs des, des problématiques économiques n'ont pas en tête. Le schéma le plus classique, c'est je prête mon argent à une grande, une grande entreprise ou à, ou à un État ou, ou à une banque, d'un contrat qui s'appelle une obligation, et ce contrat stipule que, ben, par exemple, je prête pendant 5 ans, donc au bout de 5 ans, ça me, ce que j'ai prêté me sera rendu, et entre-temps, tous les ans ou tous les 6 mois, je bénéficierai d'une rémunération qui correspond à un certain taux d'intérêt annuel qui est défini contractuellement. Donc toute l'épargne est basée là-dessus, particulièrement d'ailleurs les fonds euros des, des assurances vie, ce qui veut dire que lorsqu'on se trouve avec ce phénomène de dévalorisation des obligations pour cause de hausse des taux d'intérêt, eh bien tous les épargnants sont touchés. Donc c'est vrai partout, c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai en Europe notamment. Le 16 mars, la Fed a procédé à un premier relèvement des taux depuis le temps qu'elle en parlait, et c'est d'ailleurs le premier relèvement des taux depuis 2018. Elle a augmenté taux, son taux directeur de, de ce qu'on euh, dit de 0,25% ou de 1 quart de point, puisque dans le jargon économique, euh, on ne parle pas de pourcentage, on parle de point de base. Et l'unité la plus ordinaire d'augmentation, c'est 25 points de base, donc 0,25%. Je vous fais ce petite, euh, cette petite euh, digression, qui n'est pas vraiment une. Pour vous faire toucher du doigt, qu'une augmentation du taux de 0,25%, c'est la maille minimum, c'est la plus courante, c'est également la, la maille minimum. Donc ce n'est pas cette, ce premier pas d'augmentation des taux par la Banque centrale américaine, est quand même tout à fait prudent. Mais elle a aussi précisé qu'en 2022, il y aurait six autres augmentations de taux de 25 points de base, l'objectif étant d'arriver à un taux directeur. À la fin de l'année 2022, qui sera compris entre 1,75 et 2%, et 2,80% en 2023, parce que le, le projet est de continuer cette affaire-là, ce système de cette augmentation progressive des taux, jusqu'à la fin de l'année 2023, l'objectif de 2,80% étant considéré comme euh, ben, le final de cette entreprise de remonter des taux. Alors, il y a plusieurs choses à dire, je fais court. La première, c'est que si la Banque Centrale considère ou fait mine de considérer que 2,80% de taux directeur en 2023, ça sera suffisant pour juguler l'inflation, euh, soit elle est d'un optimisme BA, euh, soit elle se moque un peu du monde parce qu'il est peu probable, euh, sauf intervention de mécanismes qui pour l'instant échappe à tout le monde, hein, mais il est peu probable que cette remontée des taux soit suffisante pour baisser profondément l'inflation et la ramener à quelque chose qui serait autour de 2% et qui serait donc contenu euh, dans sa hausse par un taux euh, d'intérêt directeur à 2,80%. Le deuxième, deuxième observation, c'est que ce chiffre n'est pas un chiffre au hasard puisque en 2018, parce qu'il faut savoir qu'en 2017 et 2018, il y avait déjà eu de la part de la Banque Centrale Américaine, sous d'ailleurs la houlette de ce même Jérôme Powell qui est aujourd'hui encore le patron de la Banque Centrale Américaine, il y avait déjà eu donc une entreprise de remontée des taux, on appelait ça la normalisation de la politique monétaire, et cette entreprise a explosé en vol à la fin de l'année 2018, quand le taux a dépassé de 80%, quand il a dépassé de 80%, qu'il est arrivé vers 3%, eh bien il s'est produit un krach boursier. Il a fallu que M. Powell fasse vite machine arrière et se remette à baisser les taux. Donc ce qui fait que depuis cette tentative échouée en 2017-2018 de remonter sérieusement les taux, ceci était retombé bas, particulièrement d'ailleurs avec la survenance de la crise de la Covid. Donc, c'est la première fois depuis maintenant 4 ans, ans qu'on essaie aux États-Unis de remonter les taux. A noter que pendant ce laps de temps de 4 ans, dans l'Union européenne, on n'a pas fait le moindre effort pour remonter les taux, d'ailleurs. Alors, devant l'emballement de l'inflation, la FED veut aller plus loin, fait, dit vouloir aller plus loin. Vous avez compris qu'il y a un emballement de l'inflation, c'est tout le sens de mon introduction. Et elle veut accélérer la remontée des taux. Autrement dit, il est prévu que pour la prochaine remontée qui était fixée au 5 mai, c'est-à-dire demain, puisque je, fais cette, je tourne cette vidéo le 4 mai, mais finalement, ces derniers temps, M. Powell, à la demande de ce qu'on peut appeler les, les faucons de la Banque Centrale Américaine, euh, a accepté l'idée de les monter de, de 0,50%. Autrement dit de faire en une seule fois le pas que normalement on ferait en deux étapes. Bon, On voit bien que on est quand même dans l'idée qu'il faut faire quelque chose de fort, ou au moins de donner l'impression qu'on fait quelque chose de fort. C'est parce que la perception qu'a la, la Banque Centrale Américaine de la situation de l'inflation est maintenant est, est quelque chose de très inquiétant. Et bien sûr, si cette augmentation de 0,50% se produit euh, là, demain, eh bien, les prochaines augmentations donc, qui sont fixées, euh, euh, il a été décidé que, chaque augmente, que à, à l'occasion de chaque réunion euh, de la Banque Centrale Américaine, de la, de la Fed, puisque les réunions sont, crois, sont posées je crois tous les deux mois, une nouvelle augmentation aurait lieu, bon en l'occurrence, euh, maintenant on va, va peut-être être sur du 0,50%, du 50 points de base, à chaque réunion de la Fed. Le plus curieux et plus impatient de vous qui regardez cette vidéo, euh, se demande, mais quand, euh, quand donc va venir le lien entre cette affaire de politique, moderne, de politique monétaire américaine et la guerre en Ukraine Alors justement, nous y arrivons. Euh, C'est à partir de ce que je viens de vous dire qu'il faut introduire euh, le, ce que pourrait être la guerre en Ukraine pour M. Powell. En l'occurrence, ce pourrait être son joker. En effet, s'il fait ce qu'il annonce, la suite est écrite, je dis bien écrite c'est l'approfondissement de la baisse des obligations américaines jusqu'au crack. Je vous disais qu'on n'est pas très loin. Si Powell continue à monter les taux de 0,50% tous, tous les deux mois, on va tout droit vers le crack obligataire aux États-Unis. Dans la foulée, ce, vont, ce sont les taux d'emprunt immobilier qui suivent mécaniquement à la hausse, dépassent maintenant les 5% aux États-Unis. Ce qui entraîne, bien sûr, déjà un coup de frein sur les achats immobiliers et le dégonflement prochain de la bulle immobilière. Et si on va encore plus loin, donc, pour faire ce qu'entend qu faire M. Powell, eh bien, on aura un krach. On aura un crack immobilier. Aux États-Unis, les crack immobiliers, ça existe. Alors, quant aux actions, parce que ça ne s'arrête pas là. Là, je vous ai parlé des obligations, des conséquences sur l'immobilier. Il y a aussi les actions. Le problème des actions, c'est que si les taux d'intérêt augmentent et donc les taux d'intérêt obligataires augmentent, eh bien les actions, elles vont perdre de leur attractivité versus les nouvelles obligations qui seront, elles, avec les nouveaux taux d'intérêt. Il faut faire augmenter le rendement des actions et on n'augmente pas comme ça le rendement des actions, ou plutôt si. Et la façon c'est d'augmenter comme ça le rendement des actions, c'est tout simplement de faire baisser leur prix sur les marchés, c'est-à-dire que l'offre et la demande d'actions se, se déséquilibrent en faveur de l'offre, donc il n'y a plus de, de, de personnes, d'investisseurs qui sont prêts à vendre des actions, et le prix des actions baisse. Donc vous voyez qu'on passe d'un phénomène de baisse des obligations à un phénomène de baisse des actions. Et si le prix des actions baisse trop, on va assister évidemment à un dégonflement de la bulle qu'il y a sur les marchés actions, là c'est j'en une porte ouverte, mais surtout ce dégonflement peut aller jusqu'au crack. Mais ce n'est pas terminé, il y a aussi, on en revient maintenant aux effets directs des taux d'intérêt. Il, il y a aussi le phénomène évident de l'insolvabilisation des emprunteurs à taux, à taux variables. Bah, typiquement, ce sont les particuliers donc investis pour, pour acheter de l'immobilier, mais aussi les entreprises et aussi les États. Donc on voit que la conséquence d'une remontée des taux est quelque chose d'extrêmement de dangereux, destructeur dans l'économie. Alors malheureusement, ces effets sont certains. Toute l'histoire des marchés financiers confirme leur caractère inexorable, et ça, M. Powell le sait parfaitement. Euh, M. Powell, ça, ça fait partie du, du Béaba. B d'un Baba financier, il est, est évident qu'un banquier central, même si comme Powell n'a pas une formation, la base financière a une formation juridique, euh, ben, en fait, il est sûrement loin d'être idiot, et je pense qu'il a appris tout ça rapidement, d'autant plus que maintenant ça fait plusieurs années qu'il est à la tête de la Fed. Alors sachant tout ça, ben, pour Powell, euh, il y a un dilemme, il est dans un dilemme, c'est euh, soit il va jusqu'au bout de la remontée des taux. Aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi Ça veut dire remonter les taux suffisamment pour casser l'inflation en cours. Et pour casser une inflation qui aujourd'hui fait 8,5%, qui peut-être dans, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois sera à 10 ou à plus de 10, eh bien, il faut remonter les taux très très fort. Il faut les remonter jusqu'à peut-être 10%. Ou peut-être pas, ou peut-être un peu plus. En tout cas, il faut les remonter très très fort. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est très très loin de ce niveau-là. Alors, ce qui va se passer, et elle le sait, c'est que avant qu'il ait pu remonter les taux jusqu'au niveau requis pour stopper l'inflation, eh ce qui va se produire, c'est tout ce que je viens, tous ces effets, euh, on va dire, collatéraux, dommageables, que je viens de vous rappeler, qui vont se produire. C'est-à-dire que ça va être une catastrophe financière. Donc, il continue sur cette voie en sachant très bien qu'il nous amène je dis « nous » parce que dans ce cas-là, c'est toute la planète financière, C'est pas que les États-Unis, c'est aussi l'Union européenne et la Chine, etc. Il nous amène dans le mur, ou alors il faut qu'ils trouvent une raison, un prétexte présentable pour arrêter ce mouvement avant qu'il ne soit trop tard. Alors bien sûr, Powell souhaite, très sincèrement sans doute, arrêter l'inflation. Donc ce qui est probable, c'est qu'il va continuer ce mouvement le plus longtemps possible. Mais il faudra qu'à un moment donné, qu'il estimera lui, avec les, son jugement et toutes les informations et, et les concours intellectuels dont il dispose au sein de la Fed, il faudra qu'il qu puisse arrêter ça. Et arrêter ça, s'il ça si faut arrêter quand euh, les taux sont remontés, actuellement ils sont à 3 au niveau du marché, mais pas pas au niveau des taux directeurs. Quand les taux directeurs peut-être seront à, à 3, 3,5, voire 4, personnellement ça m'étonnait qu'on puisse aller jusqu'à 4% sur les taux directeurs américains sans tout foutre en l'air avant, alors que il y aura peut-être 10% d'inflation, ben il faudra vraiment un prétexte très sérieux. Il faudra aussi un prétexte, on ne peut pas dire aux gens on arrête parce que là c'est on va vers la fin du monde financier. Donc il faudra un prétexte qui soit une sorte de cause extérieure qui s'impose sans avoir besoin de trop mettre au niveau des explications le doigt où ça fait mal pour ne pas affoler les populations. Et ben, ce prétexte idéal, ça pourrait être la guerre en Ukraine. Alors je dis ça pourrait, puisque euh, nulle part si vous faites des recherches, vous ne trouverez euh, l'analyse que je suis en train de produire. Ça ne veut pas dire que personne de la... que personne n'y pense. Euh, mais euh, ça veut dire que même si elle est déjà dans la tête de Powell, et la Banque centrale, et de peut-être de pas mal de, de décideurs, on ne peut pas le dire. Euh, donc comme c'est quelque chose qui n'est euh, avéré nulle part, je parle au conditionnel. Donc ça pourrait être de mettre en avant le problème que pose la, la guerre en Ukraine. Et ça sera, ça sera à ce moment pour lui une, une raison tout à fait acceptable. La guerre en Ukraine, donc permettra de temporiser dans la remontée des taux, avant donc que la catastrophe arrive. Alors, comment peut-il mettre cette guerre en Ukraine en scène bah, Tout simplement avec un discours, je pense que vous en devinez la teneur, qui sera « Nous sommes plus que jamais décidés à combattre l'inflation, mais la guerre en Ukraine provoquée par Poutine ». Et si on vous parle de Poutine, tout de suite vous avez l'impression de mieux comprendre, puisque on entre dans la lutte du bien contre le mal, donc tout devient clair pour tout le monde, provoqué par Poutine, on est obligé de ralentir la hausse des taux. En effet, la guerre, ça coûte très cher, et pour financer les guerres, il faut que les crédits soient bon marché. Alors stop à la hausse des taux, parce que si les crédits ne sont pas bon marché, nous n'allons plus pouvoir continuer à inonder euh, l'Ukraine en armes pour qu'elle se défende, contre l'agression du méchant Poutine. Et ça, ça ce n'est pas acceptable. Toute la propagande qu'il y a en Occident, depuis le déclenchement de la guerre, euh, de cette guerre en Ukraine, et même avant, depuis la, depuis la fin de l'année dernière, euh, vise à, à nous mettre dans la tête que cette guerre est, est pour nous, occidentaux, euh, le plus grand sujet qui puisse exister, qui existe au monde depuis longtemps. On n'est pas obligé d'être d'accord avec cette analyse, mais le fait est que, au niveau des dirigeants, des gouvernements, tout se passe comme si c'était le cas. Et la propagande, les médias, le gouvernement, il suffit de les écouter. Et si on n'a pas d'esprit critique, ou si on ne si on, si on prend pas le temps de réfléchir, de se demander pourquoi on nous dit ça, et si on n'a pas de référence, d'autres références que, que ces soi-disant informations, on, on entre dans, dans cet abrutissement et on est persuadé qu'effectivement, Gagner pour les Occidentaux, gagner la guerre en Ukraine, c'est vital. Alors, si pour gagner la guerre en Ukraine, eh bien, il faut arrêter de lutter contre l'inflation, bah, c'est un moindre mal. Bon, en réalité, ça serait peut-être un moindre mal, non pas par rapport à la guerre, à la guerre en Ukraine, mais par rapport euh, à la catastrophe immédiate que seraient tous les cracks euh, vers lesquels nous amènerait la lutte, enfin la remontée des, des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Mais de toute façon, la poursuite de l'inflation en elle-même, est quelque chose qui, qui, rapidement, va nous poser d'autres gros problèmes. Powell pourra arrêter sa politique en, euh, en brandissant euh, le problème de, de l'Ukraine, euh, donc ça lui sera très utile à ce moment-là, mais le vrai problème, et là ma vidéo n'en parle pas, c'est un autre sujet, c'est quand pourra-t-il la reprendre, et à quelles conditions techniques de situation monétaire, financière et économique pourra-t-il la reprendre, parce que, de toute façon, s'il ne la reprend pas, L'inflation qui ne sera pas tuée s'il si, si arrête sa, sa politique à, à, à mi-chemin reprendra rapidement de la vigueur et avec elle c'est la ruine de l'épargne aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne puisque on voit bien que les, les deux inflations enfin, l'inflation euh, marche de pair sur les deux rives de, de l'Atlantique. Dites-moi en commentaire si à votre avis la banque centrale américaine et pourquoi pas la BCE, vont sortir le joker de la guerre en Ukraine pour retarder la remontée des taux, en sachant que cette temporisation appauvrit toujours plus les épargnants. C'est effectivement la grande question que soulève cette vidéo, je ne prétends pas y répondre. Euh, le but de cette vidéo est vraiment de vous, de vous exposer comment les choses se présentent, quel est le dilemme dans lequel se trouve le patron de la Banque Centrale américaine, et d'ailleurs également... Euh, Madame Lagarde et ses équipes au niveau de la, de la Banque Centrale Européenne, sauf que jusqu'à présent, ils ont préféré ne rien faire du tout, et que ce n'est pas une position tenable. Euh, donc le but de la vidéo est surtout de, de vous faire réfléchir à partir de cette prise de conscience. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager,